Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne Apprendre la Pyrogravure. Je m'appelle Deneuve, je suis une passionnée de pyrogravure depuis quelques années et je vais partager avec vous dans cette chaîne ma passion pour cet art. Vous trouverez ici des tutos, des vidéos, des ressources autour de la pyrogravure, comment se lancer, quel pyrograveur choisir au début, où trouver du bois, quel bois choisir, toutes les questions qu'on se pose au début lorsqu'on se lance dans la pyrogravure. Je ferai euh, mon maximum pour vous apporter euh, des réponses à ces questions autour des vidéos que je posterai sur cette chaîne. J'ai aussi un blog qui s'appelle apprendre la pyrogravure avec un tiret entre les lettres .fr. Vous trouverez aussi euh, des astuces, euh, des articles sur des DIY, des tutos à l'écrit et je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je publie régulièrement mon quotidien autour de la pyrogravure. Vous pouvez aussi me suivre si vous voulez en apprendre plus tous les jours. N'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne, à regarder les vidéos que je publierai par la suite. Et vous y trouverez peut-être des conseils, euh, des réponses à vos questions que vous vous posez euh, dans cet apprentissage euh, de la pyrogravure. Je vous souhaite à tous la bienvenue.